Yo, tout le monde ici, MightyFig. Alors, je fais mon grand retour après quasiment un mois d'absence. Oui, j'ai beaucoup de travail ces derniers temps, mais ça, je vous en reparlerai plus tard. Du coup, pour cette fois, je vous ai prévu une vidéo aussi légère que le sujet du jour. On va donc parler des appareils mobiles et plus précisément des 8 systèmes d'exploitation les plus populaires sur le mobile de 2009 à 2019. Donc, prêt clique sur le bouton like et on y va mais avant je tiens à te préciser que je vais faire un commentaire type match de foot donc reste concentré voilà let's go en 2009 on a iOS et Symbian OS qui se donnent une lutte acharnée au sommet les systèmes du banc ne sont pas un reste vu que Blackberry essaie tant bien que mal de remonter la pente bref de concurrencer les autres mais voilà Android, voilà Android en fin 2010 qui se, se presque au niveau de BlackBerry et qui le dépasse en 2011. On peut noter que le petit Windows Phone reste toujours à la 8 place là au calme et il ne se fait pas gêner par les autres. Pendant ce temps, iOS et Android se font un combat de foule. Android devient tout juste d'occuper la première place, iOS la deuxième et les séries 40 qui sont entrées en force passent à la troisième position juste devant les Symbian qui semblent être en déclin. Les Samsung, voilà, se tout de même à la cinquième position, dépassé par ce système inconnu, là, ce système inconnu. Bien, essaie de tenir la route, mais se fait dépasser par Windows Phone. Et pendant ce temps, les Nokia qui montent en force, les, le Blackberry qui revient un peu, voilà, qui est classé par Windows Phone pendant que, si vous avez bien remarqué, Android occupe une place imposante dans le marché des systèmes d'exploitation mobile. iOS toujours deuxième avec beaucoup de longueur d'avance sur le système inconnu qui talonne juste Nokia. Voilà. Donc Windows Phone reste à la quatrième place, la série 40, cinquième et ainsi de suite voilà donc Firefox OS et ensuite Kai OS qui a doublé tout le monde et se passe en troisième position voyez. Ouais, très très bizarre voilà Firefox OS qui reste quatrième on finit donc avec Android premier iOS deuxième Kai OS troisième et le reste comme vous voyez voilà faible de prononcer leur à chaque fois mais Mmh, pour ma part, il y a trois systèmes d'exploitation qui m'ont particulièrement intrigué tout au long de cette vidéo. Le premier étant Windows Phone parce que bah, je ne sais pas si je suis le seul mais j'ai toujours cru que Windows Phone venait directement après Android et iOS, mais ce n'est pas le cas vu qu'il a été déclassé par plusieurs systèmes dont les deux autres qui m'ont vraiment marqué. C'est d'abord le système Unknown, système inconnu vu que j'ai pas pu trouver son nom exact certainement le système qu'on retrouve dans les imitations de téléphone et autres comme toute façon mais bon on va passer dessus et s'intéresser à kaios kaios qui est vraiment très surprenant il vient à la troisième place de ce classement mais je n'en avais jamais entendu parler jusqu'à ce que je fasse cette vidéo donc si vous voulez un peu plus d'explications sur kaios je ferai certainement une vidéo dessus n'hésitez pas à le marquer en commentaire voilà donc c'était MightyFact pour ce petit top 8 des systèmes d'exploitation mobile les plus populaires. On se dit donc à la prochaine si tu à la chaîne pour un prochain tutoriel ou une vidéo le genre. Ciao